Ça, c'est le terrain qu'on vient d'acheter, vraiment bien placé. Et ça, c'est la maison qu'on voudrait construire. Mais bon, je ne suis pas une grande dessinatrice. Et le hic, c'est qu'on s'y connaît encore moins en construction. Avec nos idées, nos compétences et notre budget, on se demande comment on va faire. Enfin, c'est ce que nous pensions avant d'en discuter avec notre entourage. Par exemple, un de nos amis a fait appel à un architecte pour la rénovation de son local commercial et il nous a conseillé d'en faire autant. Bon, au début, nous étions dubitatifs. Un architecte, c'est que pour les grands bâtiments, non Et puis, on a rencontré Amandine, architecte, qui nous a parlé de son métier, son diplôme d'État, l'inscription à l'ordre, la réglementation. Elle nous a écoutés et est allée sur le site pour mieux comprendre nos envies. Elle nous a mis à l'aise en expliquant toutes les dépenses de travaux, d'assurance, sa prestation, elle s'adapte à tout type de projet et aux besoins de son maître d'ouvrage. Et ouais, ça, c'est nous Et elle est notre architecte, responsable et maître d'œuvre de notre projet, qui a pour devoir de nous conseiller et de nous assister. On a dit « bonco » et on a vu notre rêve prendre forme peu à peu. On a travaillé par étapes et elle a dessiné notre projet sur mesure, en prenant en compte nos envies, notre mode de vie, les contraintes de notre terrain et aussi notre budget. Elle a étudié la faisabilité, les coûts et on s'est mis d'accord grâce à une esquisse et des plans. Quand il a fallu remplir les démarches administratives pour obtenir notre permis de construire, elle a tout fait pour que tout soit en règle. Ouf Puis, elle a formalisé le projet avec un cahier des charges techniques détaillé et a organisé l'ensemble des travaux. Elle s'est chargée de contacter les entreprises et de les mettre en concurrence pour tenir notre budget. Quand tout était OK, on est passé à la réalisation. Amandine a tout géré jusqu'à la livraison. La direction de l'exécution des travaux, la coordination des entreprises, les délais, les dépenses, les aléas. Puis chaque semaine, on faisait le point sur le chantier. Ça fait maintenant six mois qu'on a emménagé. On est ravis C'était plus simple que prévu finalement. Et on a vécu une belle aventure humaine avec tous les intervenants. Bon, grâce à notre architecte, hein. Et vous vous avez pensé à faire appel à un architecte pour votre projet?